Un groupe de nombres cachés dans la colonne 1 3 4 5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 Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 6 Nombre caché dans la colonne 7 Nombre isolé et nu